Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un des autres avantages du scalping est que vous ne devez être concentré que des moments très courts puisque vous êtes exposé au marché seulement entre 10 secondes et 10 minutes la plupart du temps lorsque vous faites du scalping. Si vous avez des difficultés à être concentré très longtemps eh bien le scalping est certainement la manière de trading qui vous conviendra le mieux. Effectivement donc vous allez trader, vous allez attendre le moment idéal pour prendre une position que ce soit à l'achat ou à la vente et ensuite le marché va normalement très rapidement bouger dans le sens auquel vous vous êtes positionné et à ce moment-là donc vous serez très rapidement en gain, la plupart du temps il ne faut attendre que quelques secondes et votre concentration pourra être nettement moins forte puisque vous allez couper rapidement votre position et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'avoir cette intense concentration comme lorsque vous faites du day trading ou, ou d'autres manières de trader. C'est donc un très gros avantage du scalping pour les personnes qui ont besoin de se relaxer beaucoup et qui n'ont pas la possibilité d'être concentrés très longtemps. Ça arrive beaucoup aux jeunes gens. Donc vous avez la possibilité avec le scalping d'avoir une, une méthode très efficace pour prendre des gains à chaque fois que vous tradez, puisque en principe si vous avez, si vous avez une bonne méthode de scalping, vous arrivez à faire 90 à 100% de trades gagnants euh, sur une journée et vous pouvez faire 10, 20, 30, 40, parfois plus de, de trades gagnants et ainsi euh, avoir chaque fois des périodes de repos entre chaque trade. Donc c'est un des, des très gros avantages du scalping qui vous permettra donc d'avoir des gains réguliers pour autant que vous ayez une bonne méthode de scalping bien sûr. Alors si vous n'avez pas encore une bonne méthode de scalping ou si vous cherchez une méthode de trading tout simplement qui soit efficace parce que c'est certainement la méthode, une méthode de scalping qui vous apportera le plus rapidement des bons résultats, et eh bien vous avez ici un lien vers ma formation au scalping qui vous explique en vidéo pas à pas, comment arriver à maîtriser certains indicateurs qui vous donneront une probabilité de réussite très élevée qui sera donc de 90 à 100 la plupart du temps. Vous commencez bien sûr à vous entraîner sur un compte de démonstration, donc avec de l'argent virtuel et ensuite quand vous êtes arrivé à un bon niveau sur un compte de démonstration, à ce moment-là vous pouvez commencer à ouvrir un compte réel de 500, 2000 euros ou plus si vous le souhaitez. Et si psychologiquement vous arrivez à maîtriser le fait que vous tradez avec de l'argent réel et que vous avez les mêmes résultats que sur votre compte de démonstration, à ce moment-là vous pouvez augmenter votre capital petit à petit et obtenir ainsi de manière régulière de très bons résultats en trading donc grâce au scalping. Donc en principe vous devriez avec ma méthode de scalping arriver à faire entre 1 et 3 de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 Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.